Astuce Workspace Mode annoté sur le bureau Ajouter des images à un diaporama Avec le mode annoté sur le bureau de Workspace, il est possible de lancer un diaporama et de l'annoter En revanche, il n'est pas possible de glisser directement sur le diaporama des objets, plus communément des images, en provenance de la galerie. L'astuce consiste à créer temporairement un objet workspace, par exemple une forme. Mais attention, cette forme doit posséder un fond de couleur et de glisser les images sur cet objet, sur cette forme. On pourrait très bien les faire glisser sur les annotations faites précédemment. Une fois l'ensemble des images déposées, on peut fermer la galerie. On peut ensuite déplacer les images sur le diaporama. et supprimer la forme qui a servi de zone de dépôt. Le diapo peut être relancé et annoté. En fin d'activité, on peut quitter le mode « Annoter sur le bureau » et enregistrer le travail effectué. En cliquant sur la flèche verte « Page suivante », on accède au fichier d'annotation « Workspace » qui peut être alors modifié. Il peut ensuite être sauvegardé, publié sur le cahier de texte de la classe, voire être imprimé.